Merci beaucoup pour toutes ces présentations qui, euh, qui montrent à la fois le dynamisme euh, des initiatives donc, pluridisciplinaires euh, à l'échelle de cet écosystème régional, euh, qui montre aussi l'importance de la structuration de cette thématique dans le cadre d'un réseau comme celui qui est proposé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis aussi, euh, voilà, moi j'ai noté aussi cette, euh, voilà, cet enthousiasme partagé qui émerge et ce désir de travailler ensemble qui me paraissent aussi les fondements au-delà de, de, de la structuration et dans le cadre en structurant ce, ce désir de collaborer ensemble qui est évidemment euh, euh, fondamental. Alors, maintenant, c'est vrai que nous avons parlé beaucoup... Enfin, le réseau était, euh, francophonea pardon, était au cœur des, des échanges et de, de, de, de nos discours depuis le début de la matinée. Pour autant, nous ne l'avons pas encore présenté. là voilà. Je passe donc la parole à Giovanni Agresti pour une Merci. brève présentation. Voilà, du réseau oui. francophoné. Merci, merci Nathalie. Alors je serai vraiment très court parce que je souhaite passer <coughs> la parole aux animateurs des différents axes de recherche. Je veux juste rappeler euh, trois éléments alors que s'affiche à l'écran euh, le logo et tout à l'heure j'espère euh, le site. En tout cas on n'a pas noté dans le programme, le site c'est francophonia.fr donc euh, je vous invite tout simplement à l'enregistrer et à les visiter. On, on, on nous a dit que c'est très intuitif, donc la navigation est d'autant plus euh, facilitée. Merci, merci bien. Alors, je voulais juste euh, mettre en relief trois euh, ou quatre éléments très rapidement. Alors, le premier, le choix euh, du mot francophonie, donc F minuscule, S pluriel. Je pense que tout ce qu'on vient de dire, euh, disons, justifie un peu ce choix. Euh, J'ajouterais, parce que peut-être on n'a pas suffisamment mis l'accent sur cet élément, que euh, notre angle est tellement inclusif euh, concernant la notion de francophonie. Nous considérons la langue française comme en, en relation permanente avec les environnements multilingues. Euh, hein. Et il faut rappeler effectivement que la région nouvelle aquitaine en France, est euh, pas la région la plus riche en diversité linguistique, mais en tout cas, elle est très riche, parce que je rappelle, évidemment, la langue basque et la langue occitane du Gascon, hein, et le poète de saint angers donc euh, trois langues régionales, trois langues patrimoniales, trois langues vivantes, hein, et, euh, et cela nous intéresse au plus haut point, parce que ça, euh, ça produit des individus multilingues. Euh, L'autre élément que je voulais euh, souligner, c'est un peu la démarche. Euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, hein, euh, on a eu la, la, la chance et aussi la responsabilité d'être parmi les réseaux euh, à un peu avoir à défricher le terrain, à mieux comprendre les, les, le fonctionnement du dispositif. Et euh, hier, lors de la réunion des différents réseaux, j'ai appris avec plaisir qu'un autre réseau avait copié <rire> Francophonea. Euh, ne serait-ce qu'à euh, propos d'une idée, c'est-à-dire une idée qui m'est venue spontanée vraiment au moment où j'ai pris la, la, la relève de la coordination du réseau, c'était qu'il y avait un besoin de partir rencontrer les collègues dans leurs établissements. Et donc on a, on a monté cette tournée francophonéa de octobre, c'était Bordeaux euh, la première étape, à décembre et j'ai eu le le grand plaisir, très sincèrement, de rencontrer, de connaître les lieux euh, et, de, et de rencontrer les collègues. Et on a donc euh, rassemblé. Euh, ces réunions duraient euh, une journée entière. Hein, et, euh, souvent, il y avait plusieurs réunions. Et j'ai pu prendre des notes. On a fait ensemble des comptes rendus. Et on a constitué un premier panier de chantier de recherche. On l'a appelé comme ça. Et au fur et à mesure, j'avais la possibilité de suggérer quelques... Euh, quelques connexions hein, et, euh, et au bout de la tournée on a fait une synthèse hein, qui a représenté un peu la, le, le sous de notre travail parce qu'effectivement euh, on faisait déjà des choses c'est surpris, il y a des collègues, des équipes qui faisaient déjà des choses similaires qui, forçait, qui se connaissaient forcément <coughs> et donc c'était un, un bon point de départ à mon avis et euh, humainement c'était indispensable en ce qui me concerne et voilà, et à part ça, euh, juste rappeler, mais c'est pour euh, la transition avec la, la session qui, qui va suivre, la distribution par axe, euh, cinq axes euh, qui se recoupent en partie, les vases communiques en profondeur, on peut dire, et, et qui résonnent avec tout ce que a été dit euh, jusque-là. Hein, les mots de, euh, de Denis Fada, de Christian Tremblay. Euh, de tous les participants qui ont pris la parole résonne avec ces axes l'axe des transferts, comment des notions forgées à partir de la langue française ont été actualisées et traduites dans d'autres contextes l'axe numérique évidemment qui est tout à fait transversal est-ce qu'il existe une voie francophone à la gestion, à la maîtrise de la maîtrise, comme j'aime l'appeler L'axe éducation et plurilinguisme, on sait que la langue française est parlée partout dans le monde, dans tous les continents, et qu'elle se, se confronte, et elle est en dialectique avec des langues locales, avec des enjeux notamment en Afrique subsaharienne majeurs, hein, liés au développement des sociétés et économiques. L'axe création et culture, Évidemment, le Mifada a énoncé euh, déjà un, un éventail d'écrivains, y compris ceux dont la langue maternelle était par le français, ce qui euh, pose l'enjeu d'une certaine manière, langue choisie, et puis, puis l'axe développement durable, qui aujourd'hui est euh, évidemment incontournable, développement durable à la fois en termes de protection de l'environnement, et en termes de soutenabilité sociale, d'égalité. Bon, alors je relance là-bas dans le camp de Nathalie Pinède pour la gestion, la modération de la session des axes.